Bonjour à toi, cher spectateur. Elle va me voler la vedette à chaque fois. Hein. Donc, bonjour à toi, cher spectateur. Et on va parler quand même d'un gros morceau, puisqu'on va parler de La Palme d'Or. On va parler de Sans filtre, ou en version originale Triangle of Sadness, réalisé par Ruben Ostlund. Et alors, l'histoire, si je devais la résumer très simplement, car et Yaya sont deux mannequins, qui ont l'air d'avoir une relation un petit peu conflictuelle, basée uniquement sur le rapport aux réseaux sociaux et le rapport à la mode. Et il se retrouve sur un yacht, pour une croisière privée, et voilà. C'est toujours très compliqué de résumer les films de Ruben Oslund, parce qu'on ne sait pas vraiment dans quel sens les prendre, mais voilà, je pense que c'est le meilleur résumé que je puisse vous faire du long métrage. Et pour en parler avec moi, bah Lise Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien, merci. Ça va bien. Bon bah tant mieux. Et on va parler d'un gros morceau quand même aujourd'hui. Euh, deuxième palme d'or d'affilée quand même pour Ruben Oslund. Hein parce qu'on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer sur la chaîne, mais donc il l'a eu pour The Square. Euh, film, voilà, Film, Chacun a son petit avis dessus, mais qui reste très intéressant pour ce qu'il a raconté, et surtout qui reste assez fort en termes de propos. Et qui démontre bien que Ruben Ostlund a un problème avec la société de manière générale, c'est-à-dire qu'il aime bien se moquer des gens. Et ici donc, après s'être moqué des institutions artistiques un peu prout-prout et péteuses, il choisit donc de s'attaquer au monde merveilleux des influenceurs. Et quand même, c'est assez drôle de voir qu'il a choisi la première année où au Festival de Cannes, il y a eu un vrai festival pour les influenceurs qui a été calé, où il y a eu littéralement tout le monde de YouTube qui s'est pointé, beaucoup d'influenceurs mode et des gens qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir avec le cinéma. C'est quand même assez drôle de voir un jury se dire « et si on remettait à Palme d'Or un film qui envoie chier ces gens-là » ouais, ouais c'est exactement ce que je me suis dit, parce que moi j'ai vu le film à Cannes, et c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu que le film avait la palme de... Enfin, c'est le, le, le, le monde qui moque, qui se... Enfin, à la fois, ils ont beaucoup d'autodérision, puisqu'ils ils, ils font gagner ce, ce film-là. Mais, euh, enfin, je sais pas... Se dire que l'année où il euh, y a eu des, des scandales avec euh, les, les jets privés qui, qui arrivent, euh, se dire que euh, c'est ces gens-là qui font gagner ce film, qui, justement, se moquent d'eux... Voilà, moi, j'ai trouvé ça assez cocasse. Ah bah, c'est un vrai paradoxe. Hein. C'est clairement un paradoxe, mais c'est euh, clairement surprenant. Et bah c'est là que je me tourne vers toi ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Sans Filtre ou Triangle of Sadness euh, Moi c'est un film qui m'a beaucoup plu euh, J'ai bien aimé Triangle of Sadness euh, J'ai trouvé donc que... J'ai pas autant rigolé que le public cannois euh, Parce que j'ai trouvé que c'était un peu too much quoi de... Mais non globalement c'est un film qui m'a plu euh, Voilà on va développer pourquoi après Moi ouais. euh, Je suis moins emballé que sur The Square The Square, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des maladresses au film, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, je trouvais que c'était un film qui arrivait à être drôle, mais également à parler avec une vraie logique et un vrai pragmatisme du monde de l'art moderne et de ses déboires. C'est plus loufoque, en un sens, je trouve, sans filtre. C'est beaucoup plus orienté sur, je sais pas une série de gags, mais presque, et si c'est pas une série de gags, c'est sur beaucoup de décalages. L'objectif de Ruben Oslund, ça se sent, c'est de jouer sur le décalage entre les situations, les personnages, et tout ce qui va se dérouler autour. Clairement, ça marche. Ça marche. Peut-être que deux heures et demie, c'est un poil long. Oui, il ouais. oui, y a des scènes, c'est sûr, qui ont des longueurs. Je suis, euh, ouais. suis d'accord là-dessus. Ouais. Et je trouve, on en parlera peut-être après, mais que c'est peut-être assez mal réparti. Peut-être aussi. Il y, y a certaines séquences qui sont trop longues et qui auraient euh, peut-être mérité d'être un peu plus courtes. Ouais. Alors en fait le film dure deux heures et demie, mais il faut réellement le dire, il y a trois chapitres. Mais le premier pour moi, juste un prologue. Le premier est un oui. chapitre qui dure 25-30 minutes grand max, et ensuite on a deux gros chapitres de 1 heure. Donc clairement le premier chapitre n'en est pas vraiment un, et à partir du deuxième, donc au moment où les deux personnages principaux arrivent sur le yacht, c'est là réellement entre guillemets que le film se lance, et qu'il y a réellement la logique entre guillemets de critique et de moquerie qui va se mettre en place, et dans laquelle là le spectateur va réussir à rentrer. Euh, mais après dans l'ensemble le film reste quand même cool Après moi ça me surprend parce que c'est vraiment pas ce film là que j'aurais attendu pour recevoir la palme d'or pour je évoquer un donné la palme à ce film là Après hein? c'est vrai que l'Indon enfin on savait bon les On se doutait qu'il allait le donner on un film politique que c'est un film, c'est un film social Donc euh, bon, c'est vrai que c'est pas forcément le film que j'aurais primé Après j'ai passé un bon moment devant le film hein. J'ai passé un bon moment mais Bon, de là à recevoir la palme je suis pas sûr Ouais, on est d'accord je te propose qu'on passe à l'écriture, écrite par Ruben Oslund tout seul. Euh, on va se permettre une partie sans spoil, mais on va très rapidement spoiler parce que le film repose sur des enjeux qui se mettent assez rapidement en place et qui font que, on va dire, au bout d'une heure de film, le film bascule réellement. Euh, je trouve l'écriture plutôt intelligente dans son aspect vraiment critique de la société. Parce que l'objectif, c'est encore une fois, de la part de Ruben Oslund, qui le fait très bien avec Snow Therapy, qui le fait très bien avec The Square, son objectif, c'est de mettre à mal des archétypes très convenus et connus de tous de certains aspects de la société. Bon, là, j'ai beaucoup aimé euh, Caroline, la directrice du 14A, qui a qualifié le film de... de... c'est le film marxiste par excellence. Mmh. C'est plutôt représentatif de ce que le film essaye de véhiculer, c'est-à-dire euh, l'objectif, c'est de prendre les élites, et de les mettre dans des situations où elles vont être complètement mis à terre quoi. De les faire vomir. Accessoirement. De les faire vomir les élites. Euh... Tout à fait. enfin, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que tout explose, tout, il fait, il fait tout exploser, il fait tout vo vomir de, de tout, tout, tout, tout, sort de partout. Mmh. Et, euh... et non, oui, ça, c'était, euh... c'est, enfin. Ce que, que j'ai vu aussi un peu sur, sur les réseaux sociaux, euh, c'est que les gens disent que ce film euh, les, les a marqués parce que il y a même des gens qui disent qu'ils sont sortis de, pendant la projection parce que justement bon ben je sais pas si c'est un spoiler mais il ben, y a des scènes de vomi. Oui tout à fait. Il y a des scènes de vomi et il y a des gens qui disent qu'ils sont sortis parce qu'ils avaient trouvé ça trop dégoûtant que et enfin et, et, bon c'est quelque chose que je comprends pas parce qu'on peut pas on peut pas sortir du film juste parce qu'il y, y a ces scènes. Enfin, euh, c'est des scènes qui veulent dire quelque chose, je pense, mmh, et, et qui sont intéressantes pour ça. Et il euh, faut pas les prendre pour le. En plus, je trouve qu'elles sont, elles sont même pas dégoûtantes en soi. Non, non. Mais c'est parce que Ruben Östlund son objectif, au travers de ces scènes-là et au travers de l'ensemble du film, c'est d'amener un côté, un euh, côté un peu malaisant. Mmh. T'es pas bien. T'es mmh. pas bien parce mmh. que c'est pas forcément dans le sens où euh, t'es pas bien parce que euh, ça te met mal, ça te fout des mal au cœur. Non, juste parce que ces personnages sont débectables. Ils sont vraiment immondes. Mmh. C'est vraiment la puanteur de la société euh, d'élite dans sa splendeur la plus totale. L'objectif, c'est vraiment de construire des personnages. Enfin, moi, je pense à ce dialogue de restaurant qui est absolument magnifique en termes de vide, parce qu'en soi, tu pourras le résumer à chérie, tu veux payer Non, paye-toi. Mais ça devient un tu veux pas payer bah ben, Je veux payer. Mais pourquoi tu veux payer bah ben, Parce que tu veux pas payer. Mais ça me dérange pas de payer. Mais tu, euh, tu m'as dit que tu voulais pas payer. Mais si je veux payer, toi, t'as un problème avec l'argent. Mais c'est pas mon problème avec l'argent, c'est toi qui as un problème avec l'argent. Et ça dure pendant 20 minutes mm -mm. pour qu'à la fin, ça soit mais l'argent, c'est pas important, chérie. Mm -mm. À partir de ce moment-là, Ruben Oslund, son objectif, c'est clairement de poser des dialogues dans lesquels le spectateur va juste se dire « Mais qu'est-ce qu'ils sont cool ouais. qu'est-ce qu'ils sont cool Oui, c'est clair. Ouais. Et du coup, c'est très drôle. Et du coup, ça amène l'aspect de comédie qui, je trouve, fonctionne vraiment bien. Enfin, C'est un truc qu'on peut dire tout de suite, mais le film est réellement une comédie. Mm -hmm. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Euh... Bah, euh, je trouve que justement, il mélange assez bien les, les deux genres parce que c'est super satirique, c'est une comédie et à la fois c'est. Euh, c'est dramatique aussi. Ah oui Donc, euh, non, je trouve que c'est un bon mélange de. Un, un bon mélange de tout, quoi. Tu, tu, tu ris, tu t'es outré, t'es euh, content de voir ces personnes vomir, là. <rire> Donc, euh, non, non, c'est un bon mélange, je trouve. Je te propose qu'on spoil parce qu'il faut, il faut forcément spoiler Sportif Je vous mets le time-code comme d'habitude Parce qu'en gros, tout le film repose sur le fait qu'en milieu de métrage il y a une tempête sur le yacht qui amène à ces fameuses séquences de vomi et on rajoute aussi un petit peu de caca sur le, mmh. sur le repas parce qu'il en faut bien évidemment. Le, le film va vraiment très très loin là-dessus. Hein. L'objectif de hauss c'est vraiment de se moquer, mais on en parlera un petit peu au niveau de la mise en scène de ce point de vue là. Mais la moquerie va jusqu'à baigner ces différents personnages dans leur propre merde, euh, de les amener à sombrer, à couler et à se faire carrément attaquer par des pirates qui va faire ensuite qu'ils vont se retrouver sur une île déserte où les rôles vont s'inverser. Tout s'inverser. Exactement. Donc clairement, encore une fois, quand j'évoquais le fait que c'était un film marxiste, ça n'est pas uniquement une étiquette qu'on pourrait coller sur le film. C'est réellement l'objectif, parce qu'à partir du moment où on se retrouve sur l'île déserte, et ben les différents personnages vont prendre d'autres positions. Ceux qui étaient les dominants sur le bateau vont devenir les dominés sur l'île. Ceux qui étaient plutôt en train de récupérer les chiottes vont devenir ceux qui vont faire monnayer leur service. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui montrent encore une fois qu'Osloune quand il veut critiquer, il ne va pas se contenter de le faire en surface et de genre dire « Oui, mon film est une critique sociétale, non, il faut y voir une réflexion. » Non, non. Et c'est ce qui peut déranger en même temps, je pense. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il qu y a beaucoup de spectateurs, tu vois, quand euh, il y a eu la remise de la Palme d'Orassim, qui ont dit euh, « C'est le degré zéro de euh, remise en cause de la société. Mm » -hmm. Parce que c'est vrai que pour le coup, on peut se dire que euh, montrer ça de manière littérale et pas de manière figurative, c'est-à-dire pas uniquement suggérer qu'il va y avoir un changement de position, mais littéralement le montrer. Pour certains, c'est un peu détruire le côté très parabole, sociétale, réflexion, métaphore, etc. Je sais pas. Moi, je pense que c'était euh, vraiment utile de faire ce, ce, ce changement de, de situation comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'encore une fois, je pense qu'il y avait peut-être des longueurs un peu là-dessus. Mmh. Mais enfin, euh, euh, c'est ce qui fait la force du film aussi. Je en pense un sens, que, oui. Ce, ce changement de et puis il va vraiment jusqu'au bout du, ouais. du truc quoi. il fait pas que moquer d'un côté il moque pour montrer comment est-ce que les, les situations pourraient s'inverser euh... et puis tu l'as très bien dit il y a quand même cet aspect dramatique derrière parce qu'on reste sur des personnages qui sont coincés sur une île déserte et ça va pas uniquement être un gag en mode ils sont coincés sur une île déserte il va y avoir quand même un vrai aspect de survie qui va être ouais, mis en ça. place ouais. et c'est très très bien fait de ce point de vue là et après, moi, un point que j'ai beaucoup aimé dans cette partie-là, c'est justement les parcours évolutifs des différents personnages. On peut prendre Karl et Yaya, par exemple, qui sont les deux personnages entre guillemets principaux du film. On peut prendre le capitaine du bateau, on peut prendre la femme de chambre, euh, on peut prendre cette femme qui n'arrête pas de parler en allemand et de oui. dire je oui, ne sais oui, plus oui. quoi. d'ailleurs. Oui, the... eh. euh, Moi, il y a quelque chose qui me qui m'a titillé sur ce film, c'est qu'il y a plein de gens qui sont morts. Enfin, que il y a plein de gens qui étaient sur le bateau qu'on ne voit pas sur l'île sans, sans plus d'explications et sans que de personne mémoire, on voit ne voit leurs cadavres on voit pas tous les cadavres non, on, on, voit, on en voit, pas voit un mal. ou deux Ouh, mais c'est vrai qu'on voit pas ce côté un peu euh, euh, après de, de, de, de comment est-ce qu'on est-ce euh, qu'on réagit face à mm. euh, ces, ces proches qui sont morts euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire après moi ça m'a pas forcément dérangé parce que encore une fois j'ai vu ce côté un petit peu satirique de s'en moquer presque mm. de la mort Mmh. Enfin, ce qui est peut-être la version ultra dark de cet aspect là Mais j'ai trouvé ça intéressant justement qu'on joue sur le côté Bon ils sont morts, bah, tant pis, c'est pas mmh. grave on s'en fout euh, Ils sont crevés, bah laissez dans leur coin Après moi ce qui m'a le plus dérangé en fait C'est que, je voulais, je voulais rebondir sur ce que tu évoquais Dans le fait que le film est très long C'est que le film s'attarde mmh. Et alors ça c'est un gros problème que j'ai avec Ruben Oslund Mais sur tous ces films, mmh. ces films ont tendance à s'attarder à un degré où vraiment il abuse il y a vraiment des scènes, je trouve, à certains moments où il pourrait se permettre d'être euh, un petit peu plus léger, un petit peu plus euh, clair, entre guillemets, dans ce qu'il cherche à raconter. Et il cherche tellement à prendre son temps, il cherche tellement à développer ses personnages qu'au bout d'un moment, il y a des répétitions qui se mettent en place. Mm. Il y a des redites, il y a des non-sens presque, il y a des scènes qui ne servent à rien, qui n'appuient rien, qui n'appuient aucune profondeur. Je pense à un truc tout bête, mais quand ils sont sur le désert et qu'ils vont vouloir à un moment traquer une créature et essayer de la buter, mm. cette scène-là, j'ai trouvé ça trop long. Et trop à part par rapport au reste du film. Je sais pas ce que t'en as pensé ou si t'as eu ce ouais, ressenti sur d'autres scènes. Je suis pas sûre de me souvenir de la, la scène où il traque la... Oui, où il traque une bestiole, tu sais, il s'y mettent à plusieurs et en gros, il y, y en a un qui arrive à la buter. Ah oui. Mais euh, il n'arrive pas vraiment à la buter, il doit s'y ouais, reprendre ouais, plein de fois, et il se met à la limite à pleurer en, en la butant. La scène est drôle en ouais, soi, ouais. mais elle est trop longue à venir. Je oui, que. non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et je sais des pas si ça t'a fait cet effet-là sur d'autres scènes. Oui, dans non, moi ça m'a fait clairement ça aussi. Après, c'est pareil, même sur les scènes où il fait jouer le côté drôle sur les répétitions, genre la le personnage qui dit tout le temps Inden Vulcan ça faisait énormément rire les gens autour de moi bon moi au bout de 4-5 fois ok la répétition c'est rigolo mais il le répète 50 fois enfin ouais, désolé, au bout de la 30 e fois ça me fait plus du tout rire j'ai presque trouvé ça un peu lourd quoi. il va trop loin dans, dans, dans ça j'ai trouvé bah, en fait c'est le gros problème qu'on peut reprocher facilement à Ruben Oslund dans son écriture c'est qu'il a tendance à vouloir baser son humour sur des extrêmes qui sont à mi-chemin entre l'absurde et on peut le dire la connerie, dans le sens où il veut vraiment jouer avec le côté très con de ses personnages. Et c'est vrai que par moments, autant ça peut passer comme un truc un peu d'intello pompeux sur The Square et du coup avoir une logique par rapport à ce qu'on est supposé montrer, autant ici c'est vrai que montrer des gens cons et rajouter de la connerie par-dessus dans leurs actions ou dans leurs comportements, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu trop de couches en fait, mm -hmm. rajouter les unes sur les autres. Et que Du coup en terme d'humour on peut un peu avoir l'impression que ça en fait trop. Mm -hmm. Et que du coup, peut-être un petit peu plus de légèreté et peut-être de, de frontalité, ça, ça ferait un peu mieux de tenir ensemble. Mmh. En termes de mise en scène, à Ruben Ostun, l'intérêt de ce film, c'est qu'il ne prend pas de pincettes. Et dès le début, il choisit de nous placer dans un certain contexte pour tout de suite mettre en place les nombreuses paraboles qu'il va vouloir placer dans la suite du film. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais clairement, dès cette scène d'ouverture, on est complètement dedans. Mmh. Alors, est-ce que je... oui, tu veux qu'on la repasse Oui, je vais voir si... Tu t'es perdu oui. Ok. Pas de souci. On la reprend. Et donc attends, qu'est-ce que tu voulais euh, Vas-y, on le Bah c'est toi qui a évoqué oui, le fait oui, que mais... tu voulais. Oui oui oui. La scène d'ouverture. Oui. Non mais vas-y, je vais. Euh... Allez, on reprend. En termes de mise en scène, ce qui est fort, c'est que Ruben Ostlund, dès le début, il nous place tout de suite les enjeux de son film. Il a tout de suite envie de nous faire ressentir euh, qu'est-ce qu'il veut faire avec ses personnages, qu'est-ce qu'il a envie de placer, qu'est-ce qu'il a envie d'évoquer. Son objectif, c'est dès cette scène de d'ouverture qui est assez surréaliste, soit dit en passant. Il a envie tout de suite de nous montrer l'absurdité presque du milieu dans lequel il veut nous plonger. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais... Euh... Ouais, c'est ça. Je trouve qu'en fait, elle est intéressante, cette scène d'ouverture. Parce qu'à la fois, on nous plonge en plein dans, dans, dans ce milieu-là, de, de, des, des mannequins, des influenceurs, de la photo, de, de, de, de, de jouer un personnage en permanence, etc., d'être jugé en permanence. Et en même temps, elle, elle est un peu complètement en, en, en, en dehors du film, puisque, enfin... Enfin, Il n'y a, y a pas, enfin, pas d'enjeu narratif ah euh, non. vraiment dans, dans cette. Donc, euh, je sais pas, moi, elle m'a pas mal questionné cette séquence d'ouverture. Mais euh... c'est ce que je trouve fort en fait, c'est que cette scène d'ouverture, en nous plaçant. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup amusé dans cette scène d'ouverture, c'est déjà le décalage qu'il choisit d'en faire. C'est-à-dire qu'il aurait pu l'apprendre de manière très classique, en mode on va montrer ces mecs en train d'attendre et de se faire juger les uns à la suite des autres, mais il choisit de caler un autre mec en milieu qui rend, refait des caisses, qui les filme et qui leur fait alors vas-y toi tu le sens comment ton truc, vas-y tu peux me décrire et ensuite il les fait carrément jouer en mode alors là vous êtes en train de porter du Balenciaga, c'est magnifique et là vous mettez du H&M, hein, vous faites la gueule et tout c'est... Ouais. Et autant j'ai trouvé que certaines scènes étaient très longues autant celle-là je trouve qu'elle est longue mais que ça... enfin ça, ça, ça, ça, ça nous plonge vraiment dans le, dans, dans le milieu et, et, et ça marche vra vraiment bien après ce qui m'a peut-être un peu euh embêté c'est que par exemple le personnage principal, le mec là, enfin au, au départ dans, la première, euh, dans cette première séquence qui fait le présentateur oui. moi je me suis dit ok ça va être le, le, le mec on va le retrouver pendant tout le film et on le retrouve pas en fait non. donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour le spectateur de, de, de, de perdre la, la, la première personne qu'on voit à l'écran comme ça après par la suite. Après moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette scène d'ouverture qui pour moi traduit bien l'esprit global du film, c'est ce jeu très satirique qu'il a de vouloir placer le monde de la mode comme quelque chose qu'il se croit être alors qu'il ne l'est pas. Mmh. C'est à dire que j'ai beaucoup aimé cette scène où on demande à un mannequin de défiler, où il semble très bien défiler, et on lui dit « Est-ce que tu pourrais donner un peu de contexte à ce que tu fais ?» Parce que maintenant, on essaye de travailler sur l'émotion et sur l'aspect humain dans ce milieu. L'aspect humain. Oui, oui. Juste avant, j'ai pas vu un mec dans une salle d'attente se foutre limite de la gueule de ses mannequins et leur demander de jouer un rôle et de ne pas être eux-mêmes, justement « Hum, est-ce qu'il y aurait une parabole Hum, je ne sais pas !» Mais à partir de là, du coup, on sait que tout l'objectif du film, ça va être de se foutre de la gueule de ce monde. Mmh. Donc au moins, en tant que spectateur, on n'est pas perdu, on sait sur quel terrain on va. Et je trouve que du coup, comme je l'évoquais, cette scène qui suit de repas où justement bah, les deux sont devenus mannequins... D'ailleurs, il y a une autre scène avant qui m'a beaucoup fait rire aussi. Cette scène un peu surréaliste où on a justement Karl qui assiste au défilé de sa copine et qui est calé en tout boudran et qui au fur et à mesure qu'il y a des gens qui se rajoutent, se fait virer ouais. c'est genre, je me mets où moi du coup ouais. hein. Ce qui montre bien aussi son statut social qui en fait est bah, du niveau zéro donc ouais. pareil, à partir de là, il place les influenceurs comme étant bah, des gens qui n'ont pas de statut c'est très cinglant en fait avec leur cul, parce que je me rends compte qu'il se moque mais aussi il est très très virulent Ouais, non mais puis je trouve que ça, ça dit des choses aussi intéressantes sur les influenceurs par exemple, dans, dans une des scènes du, dans le bateau il euh, y a une discussion entre donc, le couple de Yaya et euh, le personnage, je ne sais pas comment il s'appelle Yaya et... Carl. Carl. Ouais. Et, euh, et un couple de, de personnes âgées et euh, à ce moment-là, le... Le, le couple leur demande, mais donc vous gagnez de l'argent, etc. Et eux répondent, non en fait, on, on a surtout des trucs gratuits. Genre le, le Genre ans, Et c'est vrai, vrai qu'en fait, c'est intéressant et quand on, quand on regarde un peu à travers euh, son smartphone le monde des influenceurs, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de trucs gratuits, mais est-ce qu'ils ils gagnent vraiment de l'argent et, euh, et même dans une discussion entre Yaya et Carl, au, au, début, de, euh, au début du film, euh, ils, on comprend justement, enfin, on se demande s'ils sont pas ensemble aussi un peu par intérêt. Ah bah c'est ce qu'ils euh... évoquent clairement hein, pendant un moment. Hein. Donc, euh, mais enfin, bon, après par la suite du film, on se demande si est-ce que finalement. Mais il y a d'autres mais... questionnements qui sont amenés, ouais, mais euh... mais ouais, c'est fort, c'est fort parce que on pourrait facilement avoir l'impression que le film est juste satirique et que ça pourrait être très limité en termes d'interprétation, mais c'est ce qui est fort avec Ruben Östlund, c'est que bon. Je pense aussi qu'on réfléchit beaucoup autour du film et c'est pour ça aussi qu'on avance dans ce genre de réflexion et de métaphore et de parabole. Mais le film rien que sur l'instant arrive quand même à traduire plein de, plein de ressentis, plein de palettes d'interprétation et on arrive facilement aussi à se prendre au jeu de se dire qu'est-ce que ça veut dire aussi ça derrière. Mmh. Et c'est ce que je trouve très juste dans la manière d'Oslund de faire ici, bon, qui est peut-être beaucoup plus grand public aussi. On ne va pas se voir la face, ça c'est un point qu'on n'a pas trop évoqué mais c'est vrai que c'est peut-être à l'heure actuelle son film le plus accessible je pense. Ouais. accessible dans une certaine mesure, ouais, mais accessible quand même. Bah rien que juste par le sujet. Enfin, oui je tout pense à fait. Que déjà le... Mais non non mais c'est vrai, puis, euh, je suis je suis d'accord et... et mais je trouve que enfin euh, il, il dépeint très bien la société moderne. Euh, mmh. euh... Mais celle il l'a toujours très très dé bien fait. Dé hein. Débile. Euh... Dé dé dé dé tu voudrais dire qu'on est dans une société débile. <rire> enfin. Je, je ne vois pas ce que tu veux dire hein, vraiment. Euh, je te propose qu'on passe au casting, euh, casting, qui est tout ouais. de même assez riche. Mm -hmm. euh, casting donc porté en priorité par Harris Dickinson et. Alors, que je me plante pas. Charlie Dean Creek, qui est donc sud-africaine. Donc pas facile à prononcer comme nom. Après, dans les rôles plus secondaires, on a Woody Harrelson, on a Oliver Ford Davis, on a Zlatko Bullock, on a Anna Oldenburg, on a Iris Bergen, on a Carolina Guinning, on a Sunny Millis, on a Henrik Dorsin. Enfin. Les vrais acteurs qu'on retient le plus, en fait, de tout le film, c'est clairement Dickinson, euh, c'est creek et c'est Harrelson. La, la, la personne qui joue la femme de chambre, là... Je n'ai plus du tout son nom, Je et vu que la fiche, elle n'est pas complète, mais ouais, c'est vrai qu'elle, elle est elle vraiment est... Bon, excellente. Moi, c'est un des personnages qui m'a marqué. Oui, tout à fait. fait. Je crois que c'est Sonny Mellis. Mm. Elle est vraiment, vraiment excellente, pour ouais, le coup. Ouais. La, deux, la dernière partie du film, elle la porte à bout de bras. Ouais, est elle est, est juste ouais, exceptionnelle. Ouais. Et Harris Dickinson, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé son interprétation, parce qu'il joue très bien le, le benet mais qui a quand même des convictions. Ouais, ouais, ce qui est ouais, pas ouais, facile est à faire quand même. C'est hein. ouais. pas facile à faire. Et Creek aussi joue très bien la, la, les cervelets de service mais qui arrive quand même à montrer quelques motivations. Ouais, c'est vrai que la, ouais, la direction est... ah, oui. ah oui, mais, ah, oui, mais non, ça, ça ne m'étonne pas. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça, ça faisait longtemps, alors c'est la réflexion que je me suis faite, mais vu que depuis qu'il y a eu le confinement, on voit beaucoup de films avec des castings très réduits. Mmh. Et des fois, on a un peu l'impression que c'est genre des films qui ont été faits de telle sorte à ce qu'il y ait très peu de personnages pour éviter de se perdre. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la sensation de voir un film où j'ai l'impression qu'on peut s'attarder sur tous les personnages et où on a l'impression que chaque personnage est parfaitement dirigé par le metteur en scène. Mmh et où chaque acteur délivre une très belle performance et où du coup renforce l'impact que chaque scène va avoir sur le spectateur. Mmh. Je sais pas si ça t'a fait cet effet-là. Ah mais oui, non, c'est vrai, non, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord. Ça ouais. m'a vraiment impressionné. Mmh. Et ça m'a vraiment impressionné notamment sur Woody Harrelson qui est un acteur qui est connu pour avoir quand même un sacré caractère. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne tourne pas avec tant de réalisateurs que ça. Et je trouve qu'ici, il est très bien dirigé. Il en fait des caisses, mais juste comme il faut pour être caricatural, mais sans jamais être dans le surjeu. Mmh. Et ça m'a vraiment impressionné sur beaucoup de scènes. Oui, non, je suis... On arrive à la fin de cette vidéo, Charlie. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de Sans Filtre ou Triangle of Sadness euh, Sans filtre, bah, pff, Ouais. Un film qui.. Qui est assez jouissif parce qu'il fait il, fait. il fait vomir les, les élites. Et donc euh, pour ça, moi. Euh, euh, je me suis délectée de, de, de regarder ça au cinéma. Euh, donc oui, bah un film, un film à voir. Euh, si on a envie de. de, de, de de voir se moquer un peu de, de, de, de toute cette génération Instagram, euh, euh, d'influenceurs, de, de, de, de, de tout le côté artificiel, de, superficiel, euh, et de passer un bon moment et de rigoler, je pense que c'est absolument un film à voir. Je suis d'accord avec toi. Moi je placerais aussi que c'est peut-être pas une palme d'or méritée, mais c'est une palme d'or qui sonne comme dans l'air du temps. Donc en un sens, c'est pas si bête de lui avoir donné à ce film, parce que ça va lui donner une portée qui, comme tu l'évoquais, fait que même si on peut remettre en cause son prix, on ne peut pas remettre en cause son impact sociétal à suivre. Ce film a une logique à l'époque dans laquelle il sort. Ce film est cohérent par rapport au monde et à la société dans laquelle on est. Ce film cherche à dénoncer des choses qu'on chercherait plus à glorifier aujourd'hui, mais qu'il est important aussi de remettre en question parce que ces choses-là, même si c'est traité parfois de manière maladroite au sein du long métrage, ça reste des choses sur lesquelles il ne faut pas s'accrocher parce que moi ça me fait un petit peu peur aussi de vivre dans un monde où il y a des gamins où leur rêve c'est d'être influenceur et c'est pas forcément une bonne chose c'est peut-être un discours de réac, peut-être que certains vont pas du tout adhérer à ce que je vais dire mais c'est vrai que c'est intéressant du coup d'avoir un film comme Sans filtre de Ruben Lune qui choisit de bouleverser un petit peu ça et de se dire bah il faut s'en moquer parce que si on s'en moque pas on va trouver ça normal et si on trouve ça normal on va se dire que c'est logique d'avoir son gamin qui demain nous dit bah j'aimerais bien être influenceur et non ce n'est pas normal parce qu'influenceur, même si ça fait discours de réac ce n'est pas un métier c'est peut-être une passion, mais ça n'est pas un métier. C'est une telle conclusion. Voilà. Et on va dire aux gens d'aller voir, sans filtre du coup, parce que ça sera bien. Et je pense que vous allez quand même bien vous marrer. Et comme l'a dit Lise, quand même une belle scène de vomi. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Merci ma chère Lise d'avoir participé ben à cette merci vidéo. Merci à toi. Ce fut un plaisir de t'avoir pour la Palme d'Or. Ce fut un plaisir de venir pour la Palme d'Or. Mmh. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour aller de films, bien évidemment. A plus Et si on allait vomir un petit peu Ça sera pas ou faire vomir des riches. On va aller faire vomir des riches. Voilà. Ouais.